Et tout était naturel mm -hmm. que... Oui, la plupart des instruments viennent de la forêt. D'accord. Donc ça fait une trentaine d'années que j'ai rencontré le bambou et que je fabrique toutes sortes d'instruments avec. Et j'ai créé d'ailleurs cette musique que j'appelle la bambou musique. donc tout est en bambou Alors même, euh, même les tambours, ils sont en bambou Oui. Alors ces tambours euh, qui sont en bambou, il a été réalisé par Don Carlo du Vauclin. Ok. Je sais pas si ah, vous... Don Carlo, le oui, restaurant Oui. C'est oui. de... le père d'une bonne amie de Serena. Sa fille, elle s'appelle Serena. Voilà, voilà. Donc, ben, Bambou euh, nous a invités euh, en, en, en privé à nous faire un petit son radio pour Radio Radio FM Merci Bambouman. Ah, je fais un petit son oui. ou quoi Oui, c'est okay, bien. Bon. Voilà, il n'y a pas d'électricité aujourd'hui, donc on va faire euh, acoustique. Mmh. <rire> et donc ce soir tu vas faire combien de morceaux Une quinzaine oh, bah, Une petite euh, dizaine, ouais, comme ça. Ouais, et je serai accompagné bien. avec une danseuse aussi. Ah, ouais. mm -hmm. Voilà, Et j'attends du courant parce que j'utilise aussi des pédales de looping et des... fais oui. des, des, des reverbs et tout Ouais, ouais. Okay. Ah, ouais. Combien, comme ouais. Instrument, du coup, Alors ça c'est un genre de harpe okay. que j'ai appelé la bande de la. C'est pareil, c'est électrique donc là on entend pas trop. Ça, ouais ouais à l'intérieur tu as ah ouais donc micro partout ouais. ouais je le branche pas micro en, en, en, en bluetooth plutôt. putain ok alors tu as fait un mélange en fait de, de trucs assez euh, anciens ancien et finalement de ça c'est la basse et ça c'est un violon oh. ouais. Ouais. donc c'est que des compos originales que tu fais oui tu as enregistré des CD alors, oui j'ai enregistré des CD artisanales pour le moment donc c'est fait maison donc ils ne sont pas vraiment distribués tu suis pas ça sur internet euh, bah, pas encore pas encore très bien hein ouais ouais ouais ça va tu nous mettre un petit peu je un un petit EP, euh... Tiktok un ouais, petit ouais, ouais. oh, ouais, bah, bah, non j'ai pas contre je poste pas mal de vidéos sur facebook quand même ok TikTok, ouais. pour toi ça marche mieux je, crois, ouais, vrai, je suis d'accord que... plus... il y a plus de musiciens sur tiktok oui. Hein, oui. qui vont découvrir bah, TikTok, leur art tiktok c'est déjà donc... la musique hein. ouais ils vont découvrir leur art comment ils jouent euh, comment ouais. ils font des... Des les vidéos sont assez courtes donc les gens regardent beaucoup tu vois ça les gens accrochent rapidement ils voient s'ils aiment ou pas donc j'ai essayé Instagram par exemple. Instagram, ça. Mais j'aime pas en fait. Ah, mais ça correspond pas mal ce que tu fais aussi. Mais là j'ai mis ta vie. C'est trop court. Bah oui, mais en fait, les gens, Je vais faire un TikTok sur mon TikTok juste voir si tu Ouais, si tu ouais. Les gens, ils vont partager. ça. je vais se trouve, on va assister au début de la carrière sur TikTok. Bonjour. Vous êtes la danseuse parce qu'on va elle nous vu encore a la danseuse qui bien. danse super ah, bien ai... on verra combien de fois ça a été ouais. partagé On est mis 2-3, donc on ouais, est 30 secondes à. D'accord, 30 secondes. Ouais. On des okay. Mais as, tu dois avoir une super oreille, toi, déjà. parfaite, non Bah, en tout cas. une oreille oui, absolue. absolue, ouais, Parce que pour accorder des instruments comme ça et tout, c'est. Parce que ça sonne bien. Tu dis sais oui. que ici, les gens, ils n'avaient pas forcément de solfège. Je, je de travaille ici avec les synthés, beaucoup. Ah ouais, ouais. ouais. Quoi, quoi comme synthé, du coup Bon, pour l'instant, c'est un corps. Un cork, ouais, c'est quoi c'est pas trop ouais, mal, c'est le Chrome, pas, oh, okay, le quand même. Ouais. Ouais. mais bon, il ouais. y a mieux, hein. ouais. Oui, non, bah, euh, écoute, ouais. chaque tu bon, bon, j'ai plein de par problème. contre, Omnisphère, Ah, c'est les VST Ouais, ouais j'ai plein de VST D'accord, ok. Vous avez combien de temps que tu t'es lancé Dans quoi Dans le concours dans, dans, dans la musique Dans la musique, ouais. ouais, musique euh, c'est tombé de temps, quoi, bon. À la base, c'est À la base, j'étais D'accord, j'ai commencé par la percussion, après la batterie. J'ai joué dans beaucoup de groupes de rock aussi. Ensuite, je me suis mis à la guitare, la basse. Je commence à écrire des chansons aussi. Et puis, petit à petit. Et en venant en Martinique, j'ai rencontré le bambou. Et là, ça a été fait un chose. Mais bon, j'aime toujours... Le il y a le une Oui, oui, on a vraiment le bambou euh, de base ouais, bien. Mais bon, euh, oui, il y en a quand même au moment de désert C'est une plantation de bambou euh... intéressant ouais, ouais, ouais. ouais. bon. Mais bon, après bon. je travaille avec le bambou d'ici, ça ouais. va hein. C'est un, des gens, peu, un, pas un pas petit de... peu compliqué Mais des instruments qui ont quand bon. même euh, 20 et ans d'existence C'est qui des instruments Ouais, c'est bon Les je vois mal sur les gens, ils sont en bas Ils sont tous montés, machin personnages. Il bon. ah bah ouais, les pédales non, de lupine, tu sais, ça les effets, et là tu peux partir dans le cosmos. où qu'on peut acheter tes morceaux Alors, il faut que je m'organise, franchement. Est-ce que j'ai une carte, pour doit voir ça, quelque part. Il une radio, j'aimerais bien. t'inviter. ça. Et est-ce que je, là, je pense que tout ça, qu ça, va, ça va sauver quoi Je jamais des travaillé des avec gens, un éditeur, je jamais travaillé avec un producteur Je pense que c'est nécessaire mais Il vaut mieux quand même être malade Il tout lui-même, il produit C'est l'administration quand même Moi hein. euh, <rire> je trouve que c'est quand même un grand ouais, artiste euh,